Cela a pris du temps, mais on comprend mieux, parce que c'est un problème de foncier. On ne peut pas faire une déviation s'il n'y a pas de foncier, et si le compte foncier n'est pas acquis. Et voilà, c'est ça qui a fait que cela voilà, a pris du temps. Euh, les dernières euh, transactions encore normalement doivent se faire d'après ce que disait Mme Bécatarame de l'EPF. Depuis 2015, nous sommes en 2021 que l'EPF est sur le terrain en train de rencontrer les agriculteurs pour qu'enfin on puisse avoir ces surfaces qui nous, vont nous permettre effectivement que cette culture puisse se mettre en place. Nous avons organisé pour la région l'ensemble des négociations avec les propriétaires, donc 72 parcelles à acquérir euh, appartenant à 72 propriétaires différents. Euh, les directives de la région étaient claires puisqu'il s'agissait euh, d'acheter par voie amiable. L'acquisition par voie d'expropriation était exclue et de mettre en place des mesures de compensation foncière pour les propriétaires euh, les plus impactés par la déviation. Avec l'EPF qui a présenté effectivement le travail colossal qui a été fait depuis que nous avons donné mandat à l'EPF aujourd'hui, les choses avancent. Mais comme nous avons entendu tellement de choses, tellement de mensonges de la part de certaines personnes qui disaient que ça prend du temps, pour le faire savoir que si avant notre arrivée à la région, le travail avait commencé, nous ne serions pas là aujourd'hui. Et que nous avions dû tout faire de A à Z de en a tout prendre à zéro. Nous avons entendu la directrice de l'OPF qui le disait. C'est en 2015, quand nous sommes arrivés, qu'elle a eu mandat pour pouvoir négocier avec les propriétaires. Nous avons entendu parler M. Magdelaine, M. Théodore, tous ceux qui sont propriétaires de ces terrains qui disaient effectivement rien n'avait été fait. Et C'est l'équipe régionale que je conduis qui a tout mis en œuvre pour que cette déviation soit opérationnelle et effective. Notre euh, métier, c'est l'agriculture. Nous perdons du foncier. Donc ça essaie pour nous de Trouver un contrepartie du foncier pour continuer à agresser notre activité, dans la mesure euh, notre mission première c'était donc de continuer notre activité et faire vivre nos familles. Euh, déviation de la boucan sur, euh, sur 4 km dans tracé neuf, à deux voies dans un premier temps, avec euh, un projet qui est bâti à deux fois deux voies qui permettra, lorsque ce sera nécessaire, de passer à deux fois de voie euh, en fonction de l'évolution du trafic. Puis, oui. le viaduc sur la connerie Guadeloupe. ouvrage euh, non courant de 210 mètres de long, donc ça sera un des plus grands de la Guadeloupe, et après les, les ouvrages d'Aprache de la rivière Salé. C'est une très grande satisfaction pour moi d'être présent aujourd'hui à La Boucan pour la déviation de Laboucan, puisque cela va permettre de désenclaver le nord Bastère et permettre le lien entre les différentes villes, et notamment le Lamentin, et Sainte-Rose. Il y a une zone d'activité à Jola, il y a une zone à Olivier. On va pouvoir créer cette connexion et fluidifier la circulation sur l'ensemble du territoire. C'est un travail de, de, de, à long terme, comme on le dit. Charger d'avenir, ce n'est pas du jour au lendemain. C'est prévoir l'avenir sur le long terme. Et c'est ce que nous faisons. Vous avez vu depuis le pont d'Escélan de, jusqu'au niveau du pont de Laboucan, il y a des giratoires, notamment de Routa que nous allons livrer euh, jeudi prochain. Nous avons euh, mis à deux voies des zones de circulation pour fluidifier cette circulation. Nous avons des gros chantiers au niveau du pont de Gerbrun pour éviter cet embouteillage de Jarry tous les soirs. Nous avons fini la déviation, enfin pas une déviation, je dirais même une voie de délestage de clusters caducs euh, qu'attendaient les, les riverains depuis plus de 40 ans. Une voie de délestage du côté de Sainte-Anne pour sortir du côté de Bois-Joland des gros chantiers sur la basse-terre, au nord basse-terre, à Pointe-Noire. Donc voilà, la région est sur tous les fronts pour pouvoir améliorer euh, euh, la circulation en Guadeloupe. Et je finirai en disant ces mots, hein, euh, quand vous avez un budget de 800 millions, chose que nous n'avions jamais connue en Guadeloupe, quand vous avez 292 millions d'investissements, et cette année ce sera encore plus fort, je, le, je dis que c'est qu'une équipe qui travaille.